Bon, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une ouverture, ça y est, les duistes légendaires saison 3 sont sortis, ils sont là, j'ai pris trois boîtes, on va s'ouvrir trois boîtes, on va voir ce qu'on peut avoir en trois boîtes, voilà, savoir qu'il y a des petits dés sympas, il y a plein de choses, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu des petits produits comme ça bien sympathiques, donc on va s'ouvrir ça, on va regarder puis on va espérer avoir un peu de luck sur cette ouverture. Allez, let's go Et voilà, les trois boîtes. Du coup, on voit ici que euh, j'ai pu obtenir un petit Guiltia. Ici, c'est un des serviteurs. On ne voit pas encore ce qu'il y a euh, dans celle-là. Du coup, on va commencer par celle qu'on voit le plus. Avec le petit Guiltia. Alors, on a un dé orange. Donc, euh, on voit de quoi est composée la boîte. Allez, hop, vous deux, vous partez là-bas. Et la boîte, elle est composée, du coup, de deux boosters. Je crois que c'est 15 cartes... Euh, 18 cartes par booster. Donc, c'est des, des bons gros boosters des familles. Comme on les aime. Voilà, avec le petit dé. Et le petit dé, c'est... C'est l'orange. Et je sais plus qui, qui c'est qui est dessus. Euh, je suis désolé, j'ai pas, pas le souvenir. Tant pis, tant pis. Et donc le petit euh, Guiltia, chevalier des ténèbres, lance des âmes. Et ça, c'est couille, le petit Guiltia. Moi, j'aime bien. J'aime bien Guiltia. Alors, premier dé, voilà. Première boîte. Eh bien, on va commencer par ouvrir ce premier booster. Et hop on commence avec un poupée truqué euh, Première carte du coup de ces boosters Poupée truquée, besque Ensuite on a Esprit de la Terre Immortelle euh, Virojka Raska L'Oracle du Soleil Esprit de la Terre Immortelle Ultime Message Spirituel N Pour former le final et gagner potentiellement la partie Sanctuaire des Ténèbres Esprit de la Terre Linwelker Combinaison des Magiciens Très bonne carte piège pour le deck Magicien Sombre Chimera Flesia Prédaplante euh, en bleu. Ascar, euh, Ascator ma, quoi Marshob. Ok, je ne connaissais pas monstre magicien, mais je ne connaissais pas cette carte. Une fusion miracle. Dimension pendule. Maîtrise alchimiste. Prédaponique. Oh Préda Génération next. Cercle du magicien. Bâton du magicien héros vivant, alors j'aimerais bien pouvoir choper et c'est ce qui serait cool, un une petite euh, âme des magiciens, ça serait vraiment sympa, alors, du coup on a une petite ultra avec la combinaison, plus euh, euh, bah, deux ultras euh, colorés voilà, donc peut-être plus de chance dans l'autre booster on va tout le savoir ouais. du coup de ce booster on a le champion de l'affaire héros du mal, ok Esprit de la Terre, Géoglyphe, Fourmi de Feu, Ascator, Fusion des Ténèbres, Poupée Truquée, Bébé de Terreur, et oh, a des gens qui jouent... Oh le Visage Nécro ça c'est cool Alors Visage Nécro j'aimerais en avoir trois pour un petit deck meul. c'est vraiment sympa. Réellement de l'Esprit de la Terre Immortelle, Joken le Spirit, et oh le petit magicien du chaos en ultra Là, ah, il est joli, il est très beau, il est très beau. Et derrière, L Infernal, Héros du Mal... Et numéro C40, poupée truquée de cornes de ténèbres en rouge, du coup. Et flash Hero, tiens, c'est marrant. Dans gx Cup, justement, on m'a fait chier pour mettre le flash héros. Navigation des magiciens. Dauphin aquatique néospatien, Signal du héros. Satellite synchronique. Parade de poupées. Et Stapelia près de la plante. Bon, bah, et pour l'instant, en vrai, en vrai, en vrai, en vrai, en vrai. Euh, Ces deux petites cartes magicien du chaos et combinaison de magicien, c'est plutôt sympa. Alors, du coup c'est bien l'âme de serviteur, euh, en carte qui est promo offerte du de deng. Et le dé noir, c'est bien. Euh... Oh, je crois que j'ai peut-être un doute, c'est peut-être le saut de ricalque. Euh, je sais pas, c'est un des deux. C'est ND2. Il souffle tout seul, c'est bien ce boost-là. C'est parti pour le premier booster de la deuxième boîte. Oula. Avec le château du roi suprême. Chaque fois, je crois que c'est un stylo, ça me stresse de euh, Esprit de la terre immortelle ultime. Esprit de la terre immortel Uru. Offrande aux immortels. Esprit de la terre immortelle Kakaria. <rire> c'est ça qui crie. Kara, pardon, il y a deux C, c'est pour ça donc ça va. Resurrection des immortels. Esprit de la terre immortelle Katukouila. Oh, le magicien illusion d'Eben. Alors ça, c'est bien, très bon, Xyz très très bonne X6, donc c'est cool, oh magicien du ciel, pot artiste, et derrière nous avons un infernal, héros du mal, bah ça va c'est pas dégueu, en vrai c'est pas dégueu dans les cartes promo, euh... enfin les cartes promo, qu'est-ce que je raconte comme bêtise dans, euh, dans les raretés qu'on arrive à sortir, prédaponique euh, numéro C88, poupée truc et du lion de machin, magicien gaga gaga signal du héros euh, du préda planté encore, dragon fusion venin infamé, très bonne carte, Un hein. héros vivant et axel synchronique bah c'est pas dégueu le magicien du euh, le magicien d illusion d'ébène qui sort dans ce booster. Je dis oui. petite âme des magiciens et, et c'est bon, euh, on est refait, n'est-ce pas Alors esprit noir de la malice, tableau de la destinée F. Alors c'est parfait, il m'a manqué un hein, pour terminer un deck, donc c'est nickel. Noyau d'abonde. Oh message spirituel L. On va peut-être tous les avoir dans ce booster, c'est rigolo. Esprit de la terre, je vous biffe. Esprit de la terre immortel, capo. Cap, cap, voilà ça. Euh, Intif dragon du soleil, dragon malveillant, héros du mal, oh robot convertisseur, euh, ouais je suis pas fan du tout en ultra, ça me fait un peu chier de l'avoir vu. Prédaptition et eh, eh, eh. Gernia, je ne connaissais pas Gernia. Ok, je sais pas d'où il viennent ce monstre. Signal de ferraille, robe du magicien, cercle du magicien, poursuite synchro, gratte ciel, satellite synchronique, action souriante. Et bien voilà pour cette deuxième boîte. Euh, Laixis sympa. Le Gernia, moyen. Euh, moyen, moyen, moyen. on termine avec la dernière boîte. Alors, on va espérer avoir un bon dé. Et on a un dé rouge. On a le dé héros, du coup. On a le dé héros. Et la carte promo, c'est les magiciens des ténèbres. La carte fusion. Alors, je suis assez content. Je suis assez content parce que je crois que je ne l'avais pas. Là, je vérifie. Euh, D'un tout ce que j'ai. Hein. Hop. Les deux boosters, le petit dé, héros. Et on est parti pour l'avant dernier booster, du coup, euh, de cette expansion. Parce que trois boîtes, il euh, rien, ça va vite. Mais on va espérer avoir un petit peu de chance. Alors, Inti, de dragon de soleil. Gaïa, sombre, héros du mal. C'est bête qu'ils ont pas demandé un monstre Gaïa. Esprit de la terre, euh, on va mettre comme ça. L'âme malveillante, héros du mal. Sentence de mort hein. Euh, ça aide à faire le truc, message spirituel, donc tant mieux. Esprit Maléfique, Invitation de l'Esprit de la Terre, Esprit de la Terre, Grand Line Walker, et Guerrier Satellite. Ah, je suis pas fan non plus de cette carte-là. Chimera Flésia, la Plante, et derrière, Combinaison des Magiciens. Euh, bah, c'est tant mieux, mais c'est je crois que c'est la deuxième, du coup, parce qu'on avait déjà une avant ouais. Dommage. Euh, du la Plante encore, Dragon Sorcier aux yeux impairs, Génération Next, Propulseur du Futur, Héros favori, Onomato Collection, et... Numéro C15, poupée truqué. Jusque-là, euh, euh, pas très content de, de ce booster. Euh, vraiment, euh, pas ouf. Hein. Le petit doublon et le machin synchronique euh, dont je me fous complètement. Peut-être ce booster aura nous, nous, nous permettra d'avoir plus de chance. Et... Alors, Esprit de la Terre, hein, en doublon. Sanctuaire des ténèbres, doublon. Esprit de la Terre, lien Walker, en doublon. Tableau dessiné, F. Ok, un deuxième, donc ça c'est cool. Offrande aux immortels. Message spirituel, I. Résurrection des Immortels Esprit de la Terre Immortelle Alzapiku euh, Alza Pardon pour le dernier euh, en Ultra C'est Alzapisku du coup Oh euh, là le bleu c'est illisible Je, je n'arrive même pas à lire le, le nom du monstre Alors attendez je vais essayer de le rapprocher mais... C'est le C40 Poupée Truquée des Cordes des Ténèbres C'est dégueulasse le bleu sur Vixis. Euh, Et Cyclone Sauvage Héros du Mal Pari le rouge sur, sur les fusions c'est pas ouf Axel Synchronique Illusion Magique Satellite synchronique, part de poupée, près prédaplan, action souriante. Et les deux dernières, ce sont sur ce pot artiste et du prédaplante. Bon, bah ben on n'a pas eu. Euh... <rire> on n'a pas eu un des magiciens, c'est dommage ça. C'est très dommage. Alors, c'est dommage, certes. Mais est-ce c'est -ce est dommage Certes, mais est-ce que pour autant c'était une excellente extension euh... J'ai pris que trois boîtes. Parce que je savais que les ratios, euh, ça allait pas être ouf. Et euh, même si de base, j'aime beaucoup les duelistes légendaires et, et tout ce qui tourne autour. Là, euh... à part le message spirituel que j'en cherchais, mais c'est des communes, donc euh, voilà. Il y a même des magiciens, il faut réussir à le choper. Le reste, c'est un peu du Joseph. Donc malheureusement, c'est pas une des meilleures boîtes qu'on ait eu. Dommage. Tant pis, on verra bien si je m'en ouvre quelques-unes en live ou pas prochainement, mais en attendant, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher le petit pouce bleu, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao à tous